Bonjour c'est Califrame du site califrame.com un site qui vous donne des astuces sur WordPress mais aussi en design pour améliorer votre site internet donc aujourd'hui un petit tutoriel qui va ravir ceux qui sont passionnés de police d'écriture et qui se demandent sans arrêt ah, j'aime bien cette police mais je sais pas où la trouver, je sais pas quel est son nom donc on a des petits outils en fait qui nous permettent de trouver Peut-être pas forcément à chaque fois le nom de la police exacte parce que bon c'est quand même euh, euh, voilà, des logiciels donc ils ne sont pas 100% infaillibles mais en tout cas des polices de caractère qui se rapprochent des polices que vous pouvez découvrir sur des sites internet ou sur des images. Le premier site que j'utilise s'appelle MyFonts et euh, l'outil euh, s'appelle What the Font donc il est dans le site MyFonts. Euh, je vous mettrai les liens dans l'article. Et donc, il nous propose en fait de trouver des correspondances, soit en utilisant un fichier, si vous avez une image, euh, enfin une police d'écriture qui est sur une image que vous avez sur votre ordinateur, ou avec une URL. Donc moi, je vais choisir un fichier pour l'exemple. Voilà. Et une fois qu'il est ici, qu'il est téléchargé, je continue. Donc, vous allez arriver maintenant sur une page qui va en fait récapituler tous les, toutes les lettres qui sont dans votre document. Et il va falloir vérifier si le logiciel a bien reconnu ces lettres. Donc, voilà moi mon document. Euh, et donc, vous voyez qu'on a les lettres et on doit voir si, on a, si le logiciel a trouvé la bonne correspondance. Donc, vous vérifiez pour chaque lettre. A priori, moi, il n'y a pas de souci pour l'instant. Donc, tout ce qui est symbole, je laisse de côté. Ah, donc vous voyez par exemple ici le L n'a pas été reconnu. Donc je vais lui indiquer moi-même que c'est un L. Je continue à descendre. Hop, mon L encore une fois. Et a priori la tour connue. Donc la ponctuation je laisse de côté. Je clique à nouveau sur Continue et là j'ai des correspondances ah, apparemment il n'avait pas reconnu mon W donc là j'ai mon image et j'ai des correspondances avec mon image donc on voit que tout n'est pas exactement pareil par exemple si on regarde le A on n'a pas les petits traits ici qui dépassent comme sur cette police d'écriture donc on n'a pas exactement le nom de ma police d'écriture mais on a des choses qui se rapprochent de près et même si vous descendez hop, vous pouvez, votre image reste ici en haut à droite et vous pouvez comparer donc vous avez les noms de ces polices qui sont en bleu ici vous pouvez cliquer et donc euh, vous arrivez à la police qui peut vous intéresser. Le petit euh, désavantage sur MyFont, c'est qu'en général, ça vous renvoie vers des polices qui sont payantes. Euh, donc, pas forcément l'idéal si vous recherchez quelque chose de gratuit. Euh, par contre, euh, vous avez des, ici des mots-clés qui peuvent vous aider aussi à chercher des caractéristiques sur la police en question. Donc, euh, voilà. Et vous avez par contre, pour ceux qui recherchent quand même vraiment des polices gratuites, un autre site qui s'appelle is, mais euh, que, bon, qui vous permet, en fait, qui y une alternative, par exemple, de, de seulement montrer les euh, Only Display Free Fonts, and Free Alternative Fonts, donc seulement celles qui sont gratuites, euh, ou alors celles qui sont commerciales et gratuites, etc. Mais voyez, par exemple, moi, mon image n'est pas passée, elle apparaît noire. Donc, ce site peut, pourra peut-être vous être utile, mais il est moins performant que MyFont. Ensuite, on a une autre alternative qui est un petit peu différente, euh, qui va vous permettre euh, donc, euh, de trouver les polices d'écriture directement euh, sur Internet avec votre souris. Donc, Vous avez en fait Font, ou font je ne sais pas comment on le prononce, ce bouton que vous allez euh, glisser, déposer dans votre barre de votre navigateur. Donc, bon, Moi, sur Safari, hop, il suffit de faire ça. Sur Firefox, euh, Chrome, euh, je ne sais pas. Donc, En tout cas, c'est compatible avec Chrome, Firefox, Safari et Internet Explorer. Donc, vous faites ça, hop, et une fois que moi je l'ai déjà fait, vous l'avez fait, voilà, moi j'ai mon petit bouton ici, euh, vous allez donc sur, un... vous allez cliquer sur, hop, font, et vous pouvez cliquer sur n'importe quelle police d'écriture, et en haut à droite, vous en aurez les caractéristiques, donc 23 pixels, le style, etc. Et vous avez son nom. Donc ici, on utilise Ronia Condensed. Euh, si je fais sur une autre celle-ci par exemple on a Ronia tout simplement et pour vous montrer encore un autre exemple par exemple sur mon site parce là je peux vérifier, je sais quelle police j'ai utilisée. voilà par exemple si je clique sur ce mot hop on a Alice et effectivement j'ai utilisé la police Alice sur mon site donc euh, cette petite extension qu'on met au navigateur est quand même très pratique et puis euh, très sympa à utiliser je trouve et si on veut enlever cette petite fenêtre, hop, on rappuie sur Font. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Euh, bonne découverte, bonne utilisation et à bientôt